Nous allons maintenant intégrer les bannières que nous venons de créer dans notre projet Unity. Alors pour ce faire, vous allez voir que ça va être assez simple. La première chose à faire, c'est aller au niveau du menu Asset, Google Mobile ADS et au niveau de Ad Placement. Alors on a vu ici nos euh, nos annonces de démonstration. Bah, Qu'est-ce qu'on va faire On va tout simplement créer des nouvelles. Donc on va créer Add New ici. Euh, et on nous demande, on peut nommer ce euh, placement, donc je vais l'appeler ici euh, ma bannière, hein, comme euh, je n'ai pas vraiment d'idée, mais c'est comme ça que je les avais nommés dans, euh, dans euh, AdMob. Donc ici on va choisir un type bannière et évidemment on va pas oublier de supprimer euh, les ID de test, parce que vous pouvez voir que c'est les ID de test qui sont reconfigurés automatiquement. Et on va faire autoload enabled, parce que là rappelez-vous on est sur la bannière. Donc pendant qu'on y est, bah on va créer comme ça tous euh, les, euh, les, les ads, les, nos, nos, nos placements en fait, tous nos annonces d'un coup. Donc ici, je vais créer mon interstitial et là, je vais l'appeler mon interstitial. Sticiel, pardon. Euh, donc je décoche autoload, je vais faire un nouveau et là, évidemment, on va choisir euh, interstitial rewarded. Donc là, encore une fois, je vais la nommer mon intersti, interstitiel pardon euh, récompense voilà, récompensé bon je l'écris en, en français peu importe et évidemment j'oublie pas de mettre le bon format et le dernier ça va être le type rewarded donc ici je vais appeler euh, ma je l'appelais ma récompensée, voilà ma récompense, voilà, euh, ou même ma rewarded, alors comprenez bien que ça, c'est pas très important, c'est ici comment vous allez nommer, vous dans votre jeu, ça va être beaucoup plus pertinent, euh, par exemple, ça pourrait être euh, récompense sans coin, ou etc, quoi, donc voilà, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, tout simplement, c'est de reporter les id, alors pour ce faire, on va de nouveau aller au niveau de AdMob, donc j'ai ici ouvert sur la droite la console AdMob et euh, ici à gauche j'ai réduit mon projet pour qu'on puisse faire un simple copier-coller parce que vous l'aurez compris ça va être relativement simple. Donc qu'est-ce qu'on fait ben, On va au niveau de son application. Évidemment, et là on va aller au niveau des blocs d'annonce. Et là on peut voir qu'ils sont tous là et j'ai ici la possibilité de copier l'ID du bloc d'annonce de ma bannière. Donc je le copie et évidemment dans l'objet qu'on vient de créer ma bannière, je vais tout simplement coller ici euh, l'Android AD Unit parce que ici je travaille euh, sous Android. Alors ma récompense, donc celui-ci ça va être euh, donc c'est avec récompense, donc c'est ici tout simplement le dernier mon rewarded. Ensuite l'interstitiel. Donc ici c'est celui-ci, l'interstitiel. Et euh, le dernier, c'est l'interstitiel avec récompense qui va être donc ici. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant, on peut remettre en plein écran. Donc j'ai bien ici créé d'autres types de bannières. Comme vous pouvez voir, vous avez les banners démo, mais vous avez ici tout ce qui est ce que, ce qu'on vient de créer. Donc maintenant c'est parfait. On va pouvoir retourner ici dans le projet. Donc on va euh, aller au niveau des objets, donc la bannière, on peut voir qu'ici j'ai bien placement, l'ad bannière démo. Bah, je vais tout simplement aller sélectionner ma bannière, maintenant le nouveau que je viens de créer. Pour l'interstitial AD, bah, c'est pareil, on va faire ici mon interstitiel. Pour la rewarded interstitial, eh bah, évidemment mon interstitiel récompensé. Et pour la rewarded AD, j'ai créé ici ma rewarded, voilà donc là, bah, on peut voir que maintenant j'utilise bien euh, mes. Euh, J'ai positionné en fait mes blocs d'annonce et c'est eux que je vais utiliser. Donc tout l'intérêt, vous pouvez voir, c'est que travailler avec les blocs de test est intéressant parce qu'après, il vous suffit tout simplement ici de cliquer, vous pouvez voir, tout fonctionne encore, évidemment, parce que avec mes ID, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Mais euh, ici, je peux tester. Voilà, on peut voir que ça fonctionne sans aucun souci. Donc maintenant, l'intérêt, c'est d'aller voir comment ça fonctionne une fois compilé. Parce que là, normalement. On devrait être justement avec des blocs d'annonces qui sont encore en test mode, mais des annonces de production. C'est-à-dire que là, on va pouvoir tester dans un, un appareil Android comment ça fonctionne. Donc, on va tout de suite compiler ça. Donc, pour la compilation, bah, c'est très simple. Hein. Vous faites un field build setting. Ici, moi, je ne vais pas m'embêter. Je vais faire une compilation comme ça. Donc, je ne vais pas modifier les player settings parce que c'est du test. Mais évidemment, vous savez que vous avez les player settings à modifier. Mais ça, c'est propre à une application Android. Et on va faire un build. Donc, ce que je vais faire, je vais l'appeler tout simplement test. Pour le moment et je vais l'enregistrer et je vais laisser euh, compiler tout ça euh, et je vais récupérer mon apk qu'on va pouvoir tout de suite tester ensuite euh, dans euh, sur l'appareil mobile de test dans l'occurrence moi mon émulateur, mais vous ça peut être une tablette autre euh, etc donc je vous reprends tout de suite dès que ça a fini de compiler donc voilà, j'ai installé ici mon APK sur l'émulateur, je vous rappelle que c'est mon appareil de test, donc je lance euh, l'application le jeu, et on peut voir qu'ici j'ai bien la bannière qui s'affiche donc on peut bien voir le test add qui est bien là, et on peut voir ici que j'ai une, alors c'est une publicité euh, en condition réelle, mais euh, qui va être ici euh, souvent la même, c'est pas encore du mode production mais là ça nous permet de tester vraiment euh, sérieusement, donc on peut tester aussi en cliquant sur le bouton, bon là on peut voir que c'est pas en, en français, mais peu importe, on peut voir que j'arrive bien sur la page. En fait, la bannière fonctionne très bien, donc je reviens en arrière. Ensuite, on a l'interstitiel. Donc, l'interstitiel, évidemment, on peut voir que ça fonctionne. Donc, c'est une publicité ici qui n'est pas vidéo qui est fixe. Encore une fois, ça c'est assez aléatoire et on peut voir que c'est en italien de nouveau. Alors, heureusement, ici c'est pour consulter, ici c'est pour quitter. Donc, je quitte, je reviens, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a l'interstitiel avec récompense. Donc, là, on teste dans notre application. Donc on peut voir le petit compte à rebours, je peux évidemment le laisser. Alors vous pouvez voir qu'il y a un laps de temps hein, que je vous a, je vous, en a, je vous avais prévenu pendant le cours. Vous voyez qu'il y a un petit laps de temps entre les deux. Euh, ce qui, est, Mais notre façon d'agir en disant tu l'affiches une fois qu'elle est chargée, ça nous permet vraiment... De, euh, de nous éviter des problèmes euh, au niveau du chargement d'anneau. Donc de nouveau on est sur une test on peut voir en, isp, en espagnol mais peu importe, en, en, en italien pardon peu importe on peut voir que si bon je peux la quitter euh, directement c'est encore du test hein, donc on n'a pas la condition réelle donc ici euh, bah, si je clique sur appris j'arrive bien de nouveau sur le site on peut voir que c'est toujours le même et si je clique en fait ça va être comme dans ici le comme dans l'application euh, c'est que ici c'est qu'il a été jusqu'au bout il a été voir la Récompense. Euh, donc, rassurez-vous, on peut la passer comme vous pouvez le voir, mais ça, euh, en production, ça va être un peu différent. Alors, on va tester ici en disant non merci, on peut voir que ça fonctionne aussi. Alors, ce qui est embêtant, c'est que la récompense, bah, ça va être la même chose, vous voyez, vous pouvez voir, mais du coup, j'ai une récompense de 1 aussi, donc on ne le voit pas ici. Mais en tout cas, on peut voir que ça fonctionne. Donc là, notre système est en place. On peut dire que nos annonces euh, sur l'appareil de test fonctionnent. On peut vérifier maintenant euh, et on va pouvoir ensuite passer vraiment en mode production.